Ben bonjour, bonjour à tous. Donc là ben, nous sommes sur un plateau improvisé avec euh, nos frères et sœurs du Et euh, par la grâce du Seigneur, ben, voilà. Hein, euh, on voudrait partager sur, sur un thème hein, que nous avons eu à cœur, c'est euh, la libéralité la libéralité qu'est-ce que la libéralité et euh, on voit que le fondement de l'évangile par la grâce du Seigneur eh bien, nous montre que le Seigneur aime la libéralité parce que la Bible nous dit que le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix c'est un don gratuit et tout au long de ce partage je crois que le Seigneur va nous, nous encourager, nous montrer les choses et nous enseigner aussi par rapport à, à la libéralité donc en tout cas nous remettons ce partage en toi nom du Seigneur donc Père, Papa, nous te bénissons Père pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies dans nos cœurs Seigneur Papa, que tu puisses Papa, encore nous parler, nous encourager, Seigneur, à, à comprendre ton évangile, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus, nous sommes rien, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous accompagnes, Seigneur, tout au long de notre marche, Père. Merci pour l'œuvre de la croix, pour ton sacrifice. Merci de nous pardonner, Seigneur, nos fautes. Merci pour d'avoir racheté nos âmes à un grand prix, Seigneur Yeshua. Merci d'avoir versé ton sang pour nous. À toi la louange, Seigneur Adonai. Amen. Donc je vais laisser mes frères et soeurs se présenter, faire un tour de micro et puis on va commencer. Bonsoir à tous. Je me présente, Médissa. Bonsoir à tous. Moi, c'est Louis. Bonsoir, c'est la soeur Myriam. Bonsoir, c'est la soeur Donc Voilà, ben moi c'est le frère Joël. Donc tout d'abord, euh, la libéralité. Et nous savons que, en fait, le Seigneur, euh, il veut nous faire vivre son évangile. Il veut nous faire vivre sa parole. Et... Euh, la première chose que moi, euh, en tout cas, j'entends euh, à, à travers ce mot, hein, c'est libéralité. Donc, il y a, y a l'aspect en fait, de liberté aussi dedans. Donc, la liberté. Et quand on parle de libéralité, on parle de don. On parle de, du fait d'agir pour autrui. Et euh, aider les autres, en, fait, en vrai. Et nous savons que le deuxième commandement hein, nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même et on nous parle des deux, deux plus grands commandements celui d'aimer le Seigneur de tout son cœur de toutes ses pensées de toute son âme et aussi ben, d'aimer son prochain comme soi-même voilà et on voit que la première le premier être au final qui a aimé son prochain comme soi-même c'est qui? c'est le Seigneur ah oui? parce qu'on a tout le temps l'impression que le Seigneur nous demande un commandement que lui-même n'a pas exercé alors que lui il l'a fait parce qu'il nous a considérés comme son prochain pourquoi? parce que étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs lui qui est mes amis assis sur son trône au troisième siècle qui règne d'éternité en éternité il est descendu, venu à notre secours il nous a considérés comme son prochain. Et on va voir que le Seigneur a dit à Adam, enfin, quand il a parlé d'Adam, il a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez ça? Créons l'homme à notre image. Donc on voit que depuis le début, la pensée du Seigneur, le Seigneur nous voyait comme, en fait, je dirais pas comme semblable à lui dans un sens où il est le grand roi, mais on voit depuis le commencement que le Seigneur nous considérait beaucoup. Nous les hommes. Et bien que nous n'avons rien mérité, pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ont péché. C'est comme si le Seigneur s'était mis déjà à la place. Il s'était mis à la place d'Adam et Ève parce qu'il les a pardonnés. Il les a pardonnés, il les a considérés. Il a considéré leur repentance. Il a considéré leur incapacité à répondre à ses exigences. Et on voit que dans la pensée du Seigneur, Pierre va dire que l'agneau d'Élohim est mort depuis avant la fondation du monde. Depuis avant la fondation du monde, le Seigneur voulait aider l'homme. Il savait que l'homme allait flancher et dans son plan parfait, le cœur du Seigneur c'était <rire> d'aider, mes amis, l'homme, qui était perdu, qui allait se perdre. Waouh, ça c'est magnifique. Et on voit le don du Seigneur, mes amis. Le don du Seigneur dans l'œuvre de la croix, même avant de commencer, parce qu'on va, on va vraiment détailler les choses, mais dans l'œuvre de la croix, on voit la libéralité, frères et sœurs. On voit déjà la pensée du Seigneur. Pierre va recevoir que... Depuis avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été évolué, mes amis, pour l'humanité. Voyez quelle compassion, mes amis, le Seigneur a pour l'être humain. Waouh! Voilà pourquoi c'est souvent, en fait, on parle parler de la libéralité. C'est quelque chose qui est mis de côté. C'est quelque chose dont les hommes ne font pas trop attention et je vais même parler peut-être du milieu chrétien je vous dis la vérité hein. des fois on peut négliger ça et ce qui est négligé, on sait que c'est ce que le Seigneur mes amis accorde une attention particulière parce qu'on voit dans, dans les Écritures on voit que Paul Paul ben, était parti hein. il avait reçu la révélation du Seigneur à travers cette révélation il était allé il dit qu'il avait ni, ni consulté ni la chair ni le sang et euh, mais il était allé voir en fait il était parti en fait vers les nations là où le Seigneur l'envoyait et quand il est remonté à, à Jérusalem ce qui s'est passé c'est que ceux qui étaient apôtres avant lui hein, lui ont demandé Paul est-ce que tu as pris soin voilà euh, d'aider les pauvres et Paul va, lui, va, va leur dire j'ai bien pris soin de le faire ça veut dire que l'esprit qui était dans les apôtres qui leur poussait à dire ça à Paul, lui-même Paul, il avait le même esprit que mes amis. Wow Donc un enfant du Seigneur, qui soit à gauche, qui soit mes amis en Martinique, Guadeloupe, en Chine. Mes amis, nous avons normalement les de, le fruit de l'esprit. Frères et sœurs, aider son prochain, c'est un fruit de l'esprit. J'aimerais te dire, si toi qui es chrétien, tu, tu n'as jamais aidé ton prochain, il y a un problème ah, je... Il y a un problème. On ne peut pas rester indifférent si on a l'esprit du Seigneur en nous face à la misère du monde, face à la pauvreté. On ne pourra pas aider tout le monde. Mais mes amis, quand le Seigneur voyait une âme qui souffrait, quand le Seigneur voyait, mes amis, un aveugle, quand le Seigneur voyait un impotent, quand le Seigneur voyait, mes amis, des gens dans la précarité, quand le Seigneur voyait la foule, disait quoi Son âme était émue de compassion. Vous voyez Waouh! La littéralité, frères et sœurs. Et la Bible nous dit n'aimez pas en parole seulement, mais en. Comment? En vérité et en. Et en acte et en œuvre. Frères et sœurs, c'est important de comprendre l'évangile pour avancer et pour aider son prochain. Ça me fait penser à... Vous savez, la libéralité en soi, ce n'est pas le fait de donner de l'argent en vrai. Parce que... On va voir deux, deux versets après. Mes frères et ceux aussi vont partager. Ils ont beaucoup de choses à dire. Mais il y a un verset qui me vient, c'est... c'est euh, Le le paralytique qui était aux portes de la Belle. Je ne sais pas si on peut trouver ce verset. Je ne sais pas. Téléphone. Je crois que c'est dans l'acte... Ça vous dit quelque chose, hein? Et je crois que Pierre et Jean avaient été intervenus. On va aller se hein? là, c'est magnifique. Voilà. On va le trouver. C'est dans les sacs, je crois que c'est dans le début. En fait, c'était un. Euh monsieur là un homme qui était aux portes de la peine c'était le temps c'est ça voilà je sais pas s'il il était vous je crois qu'il était malade. Hmm. c'est un acte tu as trouvé que c'est un acte toi c'est ça hein? oui voilà on, si on peut le prendre et Yohanan, donc Pierre et Jean, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la neuvième heure. Et l'emportait un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple. appelé la belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pétros et Yohanan, donc voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. Donc lui, il voulait de l'argent. Mais Pétrus, de même que Yohanan, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Wow. Et il les regarda, regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pétrus lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua Mashiach. Le Nazaréen, « Lève-toi et marche. » Vous voyez ça ?« Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. Et immédiatement, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et sautant, il se tait debout et marchait. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant, Elohim. »« Et tout le peuple vit marchant et louant, Elohim. » Et reconnaissant que c'était celui-là ce, voilà, celui même, qui était assis vers la belle porte du temple pour le moine, il fut rempli d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Waouh, vous voyez qu'en soi, ce que Pierre et Jean avaient, en fait, c'était plus que de l'argent, c'était plus que de l'or. Ce n'était pas quelque chose qui était censé rendre l'homme riche physiquement. Donc on voit que la libéralité selon le Seigneur, ce n'est pas ce c'est pas la libéralité selon le monde. Vous voyez? Parce que beaucoup de chrétiens auraient tendance à aider, aider, euh, c'est-à-dire euh, les pauvres, tout ça, en oubliant en fait que la libéralité du Seigneur, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix, mes amis. On voit que Paul, que Pierre et Jean n'avaient ni argent ni or sur eux. Mais la richesse qu'ils avaient, mes amis, c'était le Seigneur Yeshua. Voilà le don, mes amis, que nous devons donner aux hommes. Le don que nous devons donner aux hommes. Yeshua, un enfant du Seigneur, ce que tu donnes à quelqu'un là, quand c'est Yeshua, même si c'est un morceau de pain, même si, mes amis, c'est une bouteille d'eau. Comme c'est le Seigneur qui est en toi, qui te pousse à faire ces choses, tu vas te rendre compte que ce fruit-là est excellent, mes amis. En fait, ce que tu vas communiquer, ce n'est pas que de l'eau, ce n'est pas que de l'argent, mais ce, mes amis, ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur, pour l'être humain, mes amis, le cœur du Père qui bat, l'être humain. Voilà pourquoi nous souhaitons aussi partager hein, sur, sur la libéralité parce qu'on pense que c'est un thème qui demande réflexion. Ah oui, au milieu des chrétiens. C'est un thème qui demande réflexion, mes amis. C'est un thème qui est très profond. Donc, je vais laisser aussi mes frères et soeurs s'exprimer par rapport à cela. En fait, la libéralité, c'est quelque chose de, de merveilleux, de grand et de vaste aussi. Et euh, moi, ce que je voulais, c'est comprendre un petit passage dans la Bible. Dans Hébreu 13, 13, verset 15 à 16, où il est dit, « Par lui, au fond, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. » Et verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu, Elohim, prend plaisir. » Donc on voit à travers ce passage, en fait, que qu en fait, c'est comme un commandement la libéralité. Le Seigneur dit « Et n'oubliez pas. » Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas que en fait, la libéralité, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de louange que le Seigneur prend plaisir. Et comme disait mon frère, c'est quelque chose parfois qui, qui est à revoir dans le milieu chrétien. Mais euh, la libéralité, c'est quelque chose que, que le Seigneur agré. C'est quelque chose que le Seigneur aime en vrai. Et euh, on, peut, on peut le négliger, mais oh, c'est quelque chose de merveilleux. En fait. et, en, et en fait, on voit que euh, le premier être en fait qui a qui a pratiqué la libéralité, c'est en fait, c'est Elohim, puisqu'on nous dit qu'il euh, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque le périsse mais, ait la vie éternelle. Et on sait que le don gratuit d'Elohim, de, de c'est qu'on ait la vie éternelle, qu'on soit sauvé. Et, euh, et la libéralité, on sait que c'est un don généreux, c'est quelque chose qu'on donne sans avoir en retour sans attendre un retour, et Yeshua, ben, il était le premier à, à exercer la libéralité, c'est ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il nous demande de pratiquer quelque chose, mais lui, il est passé par là, en fait, parce que c'est lui qui est la parole, la parole s'est faite chère, et tout ce qu'il nous demande, en fait, il sait qu'on peut le faire avec lui par son esprit, parce qu'il est passé par là aussi, donc euh, c'est ça en fait, c'est Oh Seigneur, merci Papa, en tout cas, c'est magnifique. Euh, le Seigneur m'a donné un passage aussi concernant la vérité. dans Galates 6, le verset 9 à 10. Alors je lis, merci Seigneur. Et ne nous lassons pas en faisant le bien, car autant désigné, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Comme nous en avons donc l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Merci oh. ouais, Papa. Euh, oh. Le Seigneur m'a interpellé sur ce passage. Euh, et, il m'a surtout dit, voilà, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Le Seigneur euh, a un tel amour pour nous, que cet amour il veut vraiment qu'on se le transmette aussi entre nous, entre chrétiens et le Seigneur souffre parce que ben, parfois on n'entend pas ce qu'il nous dit on ne met pas forcément en pratique euh, ce qu'il nous demande entre nous et cet amour il nous le transmet et il veut vraiment que nous soyons à l'écoute quand le Seigneur nous dit Shema Israël Écoute, il veut que nous soyons à l'écoute de ceux qui sont autour de nous, les chrétiens, mais aussi euh, les autres, ceux qui sont dans le monde. Le Seigneur aime les âmes, le Seigneur nous a créé dans son amour. Et quand il nous touche, il nous transmet cet amour. Et c'est merveilleux. Et il veut que nous mettions en pratique sa, sa parole. Et, euh, eh bien, la pratique de sa parole c'est aussi euh, être à l'écoute comme disait le frère Johan c'est pas que donner être à l'écoute c'est aussi donner par des mots des encouragements les chrétiens et les gens du monde ont besoin de cet amour et l'amour se transmet justement comme on le transmet à nos enfants par l'amour par des mots d'amour et le Seigneur est mort à la croix par amour et Aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a interpellée euh, par notre manière d'être, par les gestes, par euh, cette manière de regarder les autres aussi. Euh, il tue notre égoïsme, en fait, quand le Seigneur nous touche. Parce que quand on est dans le monde, en fait, euh, ben nous sommes égoïstes, on ne pense qu'à nous, euh, voilà, on rentre dans notre maison, on ferme les portes, euh, on ne s'occupe plus de personne. Et quand le Seigneur nous touche, en fait, il ouvre ses portes, ses il y a des mots euh, qu'on ne voyait pas, on était aveugles en fait. On était aveugles euh, à tous ces gens qui étaient autour de nous. On ne voyait pas cette souffrance autour de nous. Et euh, aujourd'hui, ben, quand on rencontre réellement le Seigneur, il ouvre nos yeux, il ouvre nos oreilles, et puis il ouvre notre bouche aussi, pour toucher ces cœurs qui ont tellement besoin de, de l'amour du Seigneur. C'est cet amour en fait qui nous sauve, c'est cet amour qui nous permet de voir, qui nous permet d'entendre. Donc euh, j'ai juste envie d'encourager de, de, euh, tout le monde aujourd'hui. Le monde a besoin du Seigneur, on a vraiment besoin de lui, on a vraiment besoin de son amour. Euh, donc euh, soyons entre nous déjà dans cet amour du Seigneur, soyons à l'écoute de l'un et de l'autre. Ne soyons plus dans ce jugement parce que le monde juge mais quand le Seigneur nous permet d'être entre nous les chrétiens c'est pas ce dont on a besoin en fait on a vraiment besoin de lui pour pouvoir s'en sortir parce que c'est pas tous les jours facile et en fait ce, ce, ce que je vis avec le Seigneur c'est que je constate vraiment que c'est l'amour qui sort voilà. je le redis encore il est mort à la croix, il a vécu le monde par son amour au Seigneur donc je veux juste nous encourager aujourd'hui à, à vraiment écouter ce que le Seigneur nous demande et à être dans cet amour, à donner des mots d'amour aux gens. Et peut-être que je me répète, mais je pense que c'est aujourd'hui très important euh, d'avoir des gestes, des regards aussi euh, d'amour pour son prochain et pour euh, ceux qui nous entourent, nos parents et puis ceux qu'on voit à l'Assemblée aussi, pas toujours avoir ce regard de bébé et de. Encourageons-nous les uns les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il euh, y avait quelque chose que le Seigneur m'a fait remarquer. C'est par rapport euh, aux enfants. Il nous demande d'être de, comme des petits-enfants. Et vous avez sûrement remarqué que les enfants ont tendance à donner des choses aux adultes ou même à d'autres enfants. Euh, parfois ils viennent et puis ils voient des fleurs, des fleurs qui leur plaisent et ils viennent et ils disent « Ah maman papa, ou même une tierce personne, tiens hein, je t'offre ça. » Et euh, même des personnes qu'ils ne connaissent pas depuis très longtemps, ils ne se focalisent pas sur comment ils sont habillés, euh, de quoi ils parlent, parfois ils ne savent pas, ils ne font pas attention en fait à l'apparence. Ils viennent et comme ça, d'emblée, ça leur passe et puis hop tiens, je te tends cette fleur qui me plaît. Et nous on accepte. Mais ils attendent, et puis eux, ils repartent. Ils n'attendent pas à un bisou, à un câlin, ou à ce qu'on redonne comme ça. Ils repartent et hop, une autre fleur, et ils reviennent. Et ils redonnent encore à la même personne ou à une tierce personne et c'est vrai que on se dit mais, mais on aimerait bien qu'ils n'oublient pas en fait cet état de leur vie et c'est vrai que le Seigneur souhaite qu'on qu n'oublie pas de donner en fait de penser à notre prochain, c'est pas forcément avec nos yeux physiques, c'est lui seul connaît en fait qui est cette personne qui a besoin de quelque chose, elle ne va pas forcément l'exprimer mais qu'on soit vraiment comme ce petit enfant dans la joie, dans le bonheur en fait de, de donner qui y a plus de, de joie hein, de, de donner qu'à qu recevoir et en fait ce geste qui a l'air simple à nos yeux d'adultes, à nos yeux d'humains on oublie que c'est une très très grande importance, comme l'a rappelé notre frère. Pour le Père, c'est dans les petites choses en fait qu'il se glorifie aussi. Et le Seigneur euh, souvent nous, nous attend dans ces petits gestes, dans ces gestes en fait qu'on croirait anodins, mais qu'en fait qui a qui touche directement les cœurs. Et beaucoup de personnes sont touchées comme ça. Beaucoup de personnes sont, sont, je sais pas, oui, avec les, la parole, oui, comment le Seigneur conduit à travers la bouche, mais à travers ces gestes qui, qui n'ont pas besoin de, de mots, en fait. Et eux, ils reçoivent, mais nous aussi. Et on ne s'attend pas forcément à recevoir quelque chose du Seigneur, mais le Seigneur fait le travail ce geste qui est magnifique en fait et euh, donc je vous encourage hein, nous tous à vraiment rester à l'écoute du Père et même pour une chose, quelconque, qu'on se dit euh, ah bon ça, non de ne pas raisonner et d'y aller et le Seigneur va faire Acte 20, verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur m'a montré aussi que la libéralité, c'est... C'est donner en fait, mmh. sans attendre euh, quelque chose en contrepartie. Mmh. Le Seigneur, il veut qu'il qu y ait de l'amour en nous, à, envers notre prochain. Il veut que quand on donne, qu'on donne avec amour. Et il veut, pas, il veut que quand on donne, que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient vrais, que nos cœurs soient dans l'honnêteté envers notre prochain. Et il m'a aussi... Euh, on prend un autre verset. De Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors, il reçoit pas cet amour en fait. Donc, c'est ce que j'avais à faire devant ta Amen, amen. sur wow, c'est terrible ce qui se passe. Hein. Wow, ça, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Là, ça sort du cœur, ça, mes amis. C'est ça le Seigneur, notre Père. Voilà notre Père. Le Seigneur dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, nous avons celui qui n'aime pas n'a pas connu le Seigneur ô oh, Seigneur Yeshua la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Élohim. Or, oh, comment tu peux être fils du Seigneur si tu n'aimes pas mes amis l'amour ne se trouve pas dans les démons mes amis l'amour ne se trouve pas mes amis dans le diable voilà ce qui fait fuir les démons. Tu veux, faire, tu, tu veux prier que les démons sortent de chez toi? Mon ami, commence à élever ton prochain. Voilà l'amour, mes amis, véritable. L'amour, mes amis, habite le cœur des enfants du Seigneur. L'amour, c'est un fruit. Et la Bible nous dit que l'offrande du premier fruit, c'est Yeshua lui-même. Donc, l'amour, non. <rire> c'est terrible. La Bible dit, oh, Dieu est amour, mes amis. Le Créateur est amour. Voilà, mes amis, la libéralité d'où ça sort. La nôtre, celle des enfants du Seigneur. Ah, c'est pas celle des restos du cœur, hein, frères et sœurs. Bien que. Bien que. Hum. Oh, le, le Seigneur interpelle les gens. Je vous dis, lui-même, le ben, Seigneur peut toucher les gens pour que les gens parviennent à connaître leur, son amour. Son amour, mes, mes amis. Un jour, comme ça, là, je sortais de mon travail, il y avait le resto du cœur à côté. Et nous nourrissait les, les pauvres, tout ça. Je lui ai dit, vous savez, c'est bien ce que vous faites, vous savez d'où ça vient, ça Mes hum, hum. amis, c'est Jésus de Nazareth, l'amour véritable. Voilà pourquoi, toi qui veux rencontrer quelqu'un, une association, tout ça. C'est l'amour, c'est l'amour que tu vas tomber. Hein? L'amour du Seigneur, mes amis. Là, ici, là, les tout ça. Là, mes amis, c'est le Seigneur, ça, mes amis. Hein? C'est l'amour du Seigneur que tu vas rencontrer. Ah, je te dis, tous ces dons-là, toutes ces choses, toutes ces choses, tout ça, là, la nourriture. Toi, que voilà, le Seigneur a permis tout ça. Il faut que tu saches qu'il y a quelque chose derrière ça. Waouh, c'est l'empreinte du créateur ça. Je vais prendre un petit passage. Oui. Seigneur, wow. c'est glorieux. Oh Père, merci. Ta grâce. Donc Philippiens 4. Philippiens 4. Seigneur, merci. Verset 12, Paul va dire, mais je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. En tout et en tous, je suis enseigné pleinement à être rassasié. Vous voyez ça Rassasié de quoi On va voir. Et à avoir faim. Donc, être rassasié et avoir faim. Et à être, voilà, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Donc, comment Paul, il pouvait se retrouver dans tous ces états-là. Vous voyez mais il était enseigné. Il dit que dans la pauvreté il était enseigné, comme dans l'abondance. Donc on voit que c'est... en fait, là il parle ici que ce n'est ni l'abondance ni la pauvreté qui faisait de lui quelque chose en vrai. Il était enseigné, mes amis, par celui, mes amis, qui a créé l'homme. Vous voyez, un enfant du Seigneur, mes amis, qui soit dans la pauvreté, qui soit dans l'excès, dans l'abondance. Mes amis, il est rempli de quelque chose. Il est riche, mes amis. Il est riche. Notre richesse nous vient de l'amour du Seigneur. La Bible dit, dans Romains 5, 5, si je ne me trompe pas, que l'espérance ne nous rend pas honteuse car l'amour d'Elohim est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aimerais te dire, toi qui es dans la pauvreté, ce qu'il te faut, c'est l'Esprit du Seigneur. Il te faut rencontrer le Seigneur. Et tout ce dont tu auras besoin, tu seras comblé, mes amis, de tout ce dont tu auras besoin, mes amis. C'est dans le Seigneur que tu trouves la paix véritable. Ce n'est pas quand ton frigo est rempli mes amis, il est magnifique on continue on continue au euh, verset euh, 15, c'est ça 13 je peux tout dans le machia qui me fortifie ou en Christ qui me fortifie néanmoins, vous avez bien fait en, partic en participant à ma tribulation or, vous savez aussi vous philippiens qu au commencement de l'évangile quand j'ai quitté la Macédoine aucune assemblée ne s'est jointe à moi comme associée pour un discours sur ce qui est donné et sur celui qui reçoit acceptez-vous seul. parce que c'est on voit ici que personne ne s'était associé à Paul par rapport à tout ce qui était de, de l'échange en fait parce que l'amour c'est ça aussi voilà, c'est donner à ceux qui n'en ont pas, c'est donné même à nos frères qui souffrent. On doit être au courant de ça, frères et sœurs. T'as un frère qui est à côté de toi, qui souffre. Tu dois être au courant de ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Comment on peut aller aider les autres dehors, frères et sœurs, si à l'intérieur, là, il y a déjà un problème Ta famille meurt de faim, ton père meurt de faim. Tu quittes là-bas, tu vas à l'église, tu vas donner ton offrande. T'es pire que l'infidèle. Il te faut revenir à l'évangile pur, mes amis, l'évangile véritable. Yeshua, notre modèle parfait, mes amis, est venu, j'ai les siens avant. Hein. Et avec cette dame-là qui voulait être guérie de la dit, excusez-moi, je suis, premièrement, m'a envoyé pour, la, mes amis, connaissaient sa mission. Pourtant, il était motivé par l'amour plus, plus, mes amis. Et pourtant, cet amour-là, mes amis, a des principes, hmm. Waouh, Seigneur, on a beaucoup à apprendre. On a à apprendre de notre Père, c'est magnifique. Waouh, et Paul va dire qu'il n'avait eu aucun soutien, mais il a trouvé une assemblée, frères et sœurs. Il y a une assemblée là qui avait ça en eux. Oh là là, mes amis, quelque chose que les hommes négligent. <rire> et regardez ce que Paul va leur dire. Parce que même à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même deux fois ce dont j'avais besoin. Wow. Ce n'est pas que je cherche le don. Vous voyez ce que Paul va dire, hein? Ce n'est pas que je cherche que quelqu'un me donne quelque chose. Hein? Je suis déjà complet <rire> Mais je cherche le fruit. Voilà, c'est ça. Je cherche le fruit qui se multiplie pour votre compte. Mes amis, on ne se rend pas compte. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. waouh Seigneur. Donc Paul disait qu'il ne cherchait pas le don ici. C'est-à-dire le fait qu'on lui donne un don, c'est pour lui. Vous voyez Donc lui-même n'avait pas d'intérêt dans cette affaire. Lui il voyait l'intérêt des autres quand ils le font. Ah. Vous voyez la puissance Vous voyez, mes amis, voilà là où le chrétien, mes amis, là, doit arriver. Là. Voilà au stade où nous devons arriver. Rien ne nous appartient, rien n'est à nous-mêmes, mes amis. C'est là où nous devons arriver, c'est dur. Mes amis, ça me fait penser à l'image de, de cet homme riche, hein, qui était, je crois, chef de pharisien, d'ailleurs, connaissait la Torah. Il pratiquait la Torah. Mais il n'avait pas encore rencontré l'auteur de la Torah, mes amis. Le jour où il a rencontré l'auteur, Bon docteur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel. Yeshua lui dit, il faut pratiquer le tout ça. Ah, oh, mais je me suis déjà appliqué à le faire. <rire> le réponse, c'est bien. Yeshua lui dit, d'accord, mais il te manque quelque chose. Donne tout tes biens, là, aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, mes amis. Et qu'on a dit ça à ce, ce, ce monsieur-là, il s'est retourné, il est reparti triste. Et c'est ce que j'aime avec la révélation du Seigneur, parce que, dans 1 Timothée 5, si je ne me trompe pas, le Seigneur va dire, Timothée va dire, hein, que Paul va dire à Timothée, excusez-moi, que le but de la loi, de la Torah, c'est l'amour qui procède d'un cœur sincère, ce que ma soeur disait. C'est l'amour qui possède un cœur sincère. Le but de la Torah, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, mes amis, lisent la Torah, mangent la Bible, mais ils n'ont jamais connu, mes amis, la source. Le fondement, mes amis. Vous voyez Et c'est ce qui est le plus important. Parce qu'on peut lire un livre comme un roman, et le jour où on compte l'auteur du livre, mes amis, on commence à comprendre le livre. Parce qu'on comprend la vie de l'auteur qui a écrit le livre, mes amis. Dans quel but il a écrit ça, mes amis Le sacrifice. Le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Mes frères et sœurs, nous ne sommes même pas encore arrivés. Je vous dis. Parce que quand le Seigneur va commencer. <rire> À demander à son Ecclésia, à mettre dans le cœur de son Ecclésia, à faire certaines choses. Mes hein. amis, on peut commencer à reculer. Hein. Ah, je vous dis. Il dit, tu as pris verset de c'est un verset qui dit que de donner de la façon dont on a résolu dans nos cœurs. Hein. Mais si tu as la Seigneur dans ton cœur, mon ami, c'est avec lui que tu vas résoudre les choses. <rire> c'est avec lui que tu vas discuter des choses. C'est lui qui va te commencer, à, mes amis, à produire toi certaines choses. Et si tu bloques cet amour-là, ben, derrière aussi, il y a des âmes. Il y a des personnes qui attendent. Il y a des personnes qui ont besoin. Vous voyez Il y en a besoin de sortir de cet égoïsme. Parce que ce quand le Seigneur m'a touché. Il était très égoïsme. Je vous dis. Très égoïste. C'était comme une nature. Comme ça, le Seigneur m'a montré mon problème. Il a commencé à le prêter. Et quand j'ai commencé à goûter à ce qui y avait derrière main mes amis, waouh, ça n'a pas de prix. Des personnes visitées par le Seigneur, juste parce que le Seigneur te demande de leur donner quelque chose. Et tu commences à prendre du joie. Alléluia. La joie commence à venir pour faire ces choses-là. Et tu vois le Seigneur passer, mes amis, à travers ces dons là pour visiter les gens, mes amis. Ça, c'est la du véritable. Ce n'est pas le don, mais le fruit. Ce n'est pas ce qui se voit, c'est ce qui se transmet, mes amis. C'est la vie, la vie du Père. Vous voyez Et nous devons apprendre ces choses, nous devons réapprendre, frères et sœurs, au pied du Seigneur. Alléluia Amen, Amen. Je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. C'est bon? Ça va Je vais prendre un verset. S'il vous plaît. Je veux, l'ai Seigneur, merci papa. Je vais prendre un verset. Merci Père. Exode 25. Donc là on parle des offrandes en fait, volontaires pour les matériaux du tabernacle. Vous voyez que depuis l'ancienne alliance, le Seigneur en fait voulait que les, les hommes prennent part en fait à son œuvre. Vous voyez Il voulait susciter de quelque chose. Et on va voir. Yahweh parle à Mo, à, Moshe, à Moïse, en disant, parle au fils d'Israël et qu'on prenne une contribution. <rire> Pour moi, vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Vous voyez ça, de tout homme au cœur bien disposé. Et voici la contribution que vous prendrez de de l'or, de l'argent. Je sais pas si quelqu'un peut peut faire une comparaison par rapport aux versions. On va essayer de par rapport au verset euh, au verset 2. On va essayer de voir si on trouve euh, une autre version qui est plus explicite. Je continue en, en attendant. Ah, tu, vous avez trouvé Oui, la King James. Je pas, ouais, la King James okay. yeah. Voilà. Très bien, ça me convient. Donc, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils m'amènent une offrande. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me le donnera volontairement, mes amis. Mes amis. Wow. Depuis l'ancien année, c'était comme ça déjà et voici la contribution que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent, du cuivre. Vous voyez, c'était des choses de valeur hein, à l'époque. C'était pas. Vous voyez, des choses qui n'avaient pas. Voilà. C'était des choses que wow, les hommes devaient chérir, tout ça faisait attention. Et c'est ce que le Seigneur demandait. Des pots de bélier, tête en rouge, des pots de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates, pour l'huile d'onction pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et pour le pectoral. Donc on voit que tout ça servait, tout ça là, les enfants d'Israël avaient ça. Et ça, ça devait servir pour construire le temple, mes amis. Et, et nous sommes, n'est-ce pas, des pierres vivantes, nous sommes. ces personnes. Donc le Seigneur a besoin, mes amis, de ce qu'il a déposé en nous, de ces richesses-là, pour construire, mes amis, je n'ai même pas vu ça comme ça. Pour construire, mes amis, son ecclésiaste, mes amis, pour remplir son église. Donc, tu es présent en toi, là, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur attend que tu lui donnes ces choses volontairement. C'est lui qui t'a donné, hein. Mais dans son amour de Père, mes amis, il ça. Le Seigneur attend que tu lui donnes, mes amis, ce qu'il t'a donné. Il attend, mes amis, que tu lui donnes ta vie, en fait. Ton âme. Afin qu'il puisse construire son ecclésial. Des fois, on est là, on prie, Seigneur, Seigneur, vraiment, fais grâce, Seigneur, fais grâce. Tout ça, ton église. Vraiment, papa, fais grâce, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as apporté mon Quel acte que tu as posé Combien de fois tu as été ému de compassion en voyant des personnes qui souffrent Combien de fois ça remonte à quand la dernière fois où tu as été touché en voyant quelqu'un qui souffre que tu as été interpellé par le sort d'une famille, de ton prochain. Combien? Normalement, c'est une vie de tous les jours. Un tous les jours, mes amis. Tous les jours. Quel est le fondement sur lequel tu as été bâti? Vous voyez? Continuez. Donc, euh, verset... 6. De l'huile pour de l'huile pour le le luminaire, des épices pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. C'est ça. Hein? Ah non, ça c'était la comparaison, okay. Donc voilà, des pierres d'onyx et des pierres pour sertir les faudes et pour la cuirasse, et qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi eux. Vous voyez ça? Des fois, on veut que le Seigneur demeure tout ça parmi nous, tout ça. Il nous manque beaucoup de choses à comprendre, à connaître, à recevoir. Selon tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ces ustensiles, ainsi vous ferez. Et ils feront une arche de bois, le sitim, sa longueur sera de deux coudées et demi, largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Et tu la paqueras d'or pur, tu la paqueras à l'intérieur et à l'extérieur, et tu feras sur elle un couronnement d'or tout autour. Je vais le sauter un peu. en fait on va voir qu'à la fin bon c'est pas grave j'ai récité en tout cas non c'est bien plus bas normalement. en fait où il, il va dire que tellement le peuple avait ramené des choses qu'ils ont dû les faire arrêter de donner tellement tellement ils ont ramené des offrandes Et à un moment donné il y en avait trop il fallait qu'ils arrêtent il fallait qu'ils disent au peuple arrêtez. Mes amis où sont passés nous les chrétiens d'aujourd'hui là où sont pas ces les chrétiens qui ont ça dans leur cœur aujourd'hui Les enfants du Seigneur. Où sommes-nous Et on se réclame d'être du Seigneur, de l'Église du Seigneur, l'Ecclésia, tout ça, machin, on parle en langue, tout ça, mes amis. On parle en langue, tout ça, c'est pas ça. On condamne ceux qui ne parlent pas en langue, mes <rire> amis. On va prendre un autre passage encore. On va prendre le passage dans. Dans. Euh, alors, 1 Corinthiens 13. voilà 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Ainsi si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Allah. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un Et si je livrais mon corps pour être brûlé mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Dans le sens où l'amour pardonne. Quand L'homme se reprend. Ici, ça nous intéresse, il ne cherche pas son intérêt. Donc si quelqu'un donne tous ses biens, on voit dans le monde, il y a tellement de personnes qui font des choses, des, des, des, des personnes riches, ils vont aider tout ça, des villages, tout ça, ils se montrent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc on dit, mais ces gens-là quand même, sont, ce sont des gens, ils ont quand même la main sur le cœur. Mais Seigneur, quand même, tu les vois quand même, Seigneur, tu les connais. Frères et sœurs, si on creuse un peu, on se rend compte que, mes amis, il y a un intérêt quelque part, mes amis. C'est que l'amour du Seigneur qui est pur. Voilà pourquoi quand cet amour-là touche un être humain, là, ça transperce l'homme, parce que l'homme n'a jamais connu un amour aussi pur. Jamais on lui a fait des dons aux ça te touche. Tout ça, on te faisait des cadeaux quand tu étais petit, tout ça, ça te touchait. Et des fois, les parents faisaient ça pourquoi Parce que, voilà, là, c'était pour, euh, voilà, pour que tu ne fasses pas trop de bêtises, tout ça. Il y avait un intérêt. Et l'amour du Seigneur, mes amis, le seul intérêt, intérêt qu'il y a dedans, c'est de te voir monter au ciel. Waouh! C'était un petit partage, voilà, que nous avons eu à cœur et que nous croyons que le Seigneur a conduit pour nous éclairer davantage, pour nous parler, pour nous sensibiliser et pour que nous ne puissions pas jeter ce que le Seigneur a pour ce qui a de la valeur aux jeunes en tout vous voyez Ça paraît tellement basique. Vous voyez Dans cette chrétienté dans laquelle nous vivons, on, on pose souvent les regards vers euh, tout ce qui est euh, visible. Les délivrances, les miracles, mes amis. Hmm. L'œil là a soif de ces choses-là. et les choses qui sont cachées, mes amis. Les choses qui sont, hein, qui ont l'air vraiment insignifiantes. C'est dans ces choses que le Seigneur se cache, mes amis. C'est dans ces choses que le Seigneur se cache. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens 12, Paul va parler des, des dons. Et il va dire Je vais vous montrer quelque chose de plus excellent. Et il a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Vous voyez Donc, il a d'aspirer à, à tous les dons. Il n'y a pas de problème. La prophétie, tout c'est bon. Mais il faut savoir sur quel fondement c'est posé. Et il va leur donner le fondement, hein? il y a quelque chose de plus excellent c'est l'amour mes amis c'est une porte c'est une porte mes amis la porte par excellence par laquelle tout enfant du Seigneur et ceux qui ne sont pas encore du Seigneur doivent entrer la grâce, la faveur du Seigneur donc voilà, nous glorifions le nom du Seigneur pour sa, sa bonté, sa fidélité je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose C'est bon? bon? Je vais juste rajouter Un verset en fait Dans 1 Corinthiens 13 Verset 13 Ça va finir Alléluia euh, Il est dit Or oh, maintenant Ces trois choses demeurent La foi, l'espérance et l'amour Mais la plus grande de, ces, de trois choses, c'est l'amour en fait. Et le Seigneur veut vraiment qu'on qu garde son amour, qu'on qu garde son amour dans nos cœurs, qu'on pratique l'amour parce que l'amour se vit aussi. Et voilà, c'est ça en fait. C'est poser des actes d'amour selon le Seigneur parce que c'est la base en fait, c'est le fondement de, de, de notre marche chrétienne en fait. Et c'est magnifique. Donc je vais juste terminer sur ça. Donc gloire au Seigneur Je voulais juste continuer et dire qu'en fait, l'amour permet de marcher. L'amour, c'est la vie. Et quand le Seigneur nous délivre, eh bien, on vit, on marche. Donc gloire au Seigneur. Merci, papa, pour vraiment tout ce qu'il a dit ce soir. Parce que c'est vraiment lui, en fait, qui a parlé à travers nos cœurs ce soir. Le Seigneur, il est vivant, il est bon, je ne peux que le recommander, c'est l'amour de ma vie. Euh, J'ai fait cette rencontre avec lui, je n'ai pas encore fini, hein, parce que je ne suis pas du tout arrivée, mais je voulais juste encourager euh, certaines personnes qui, qui recherchent cet amour du Seigneur, de ne pas désespérer du tout, du tout pas. Le Seigneur nous entend, il entend nos cœurs. Il faut juste euh, accepter aussi d'ouvrir cette porte. Parfois on a des difficultés, mais le Seigneur est tellement bon qu'il euh, ne faut pas hésiter en fait. C'est parfois difficile, mais son amour, il, il, on est tellement couvert par son amour lorsqu'on est euh, euh, vrai avec lui en fait. Voilà ce que disait la sœur Mélissa tout à l'heure. Il faut être vrai avec lui, il ne faut pas avoir peur aussi parfois de de lui révéler ce qu'on ressent. Euh, il faut, le Seigneur nous aide à, à comprendre ce que nous avons aussi en nous. Euh, il ne faut pas avoir peur de lui dire que, ben, « Seigneur, voilà, ben, tu me dis de faire ça, ben, c'est difficile pour moi. Tu me dis d'aller parler à la sœur au frère, ben, je, je sens que je ne vais pas y arriver. » Le Seigneur, euh, par sa grâce, nous donne sa force. On ne peut rien faire sans lui, en fait. Euh, comme ce soir, je vous parle, ce n'est que par sa grâce... Euh, moi-même je ne suis rien il l'utilise justement pour toucher d'autres cas donc je veux juste glorifier son nom et encourager vraiment tout le monde voilà c'est encourager vraiment tout le monde gloire au Seigneur bon ben, quand on veut terminer mais c'est pas évident c'est un sujet qui est compliqué hein. est... mes amis c'est terrible c'est trop profond en vrai. Et je pense je vais terminer par là si le Seigneur permet. <rire> C'était une, c'est dans Esaïe 58. Donc, euh, à partir du verset 5, il dit Est-ce là le jeûne que j'ai choisi Que l'être humain afflige son âme un jour Courbé sa tête comme le jonc et en étendant le sac et la somme Appelleras-tu cela un jeûne et un jour agréable à Yahweh n'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que j'ai choisi, que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du joug, que tu laisses aller libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses venir dans ta maison les affligés errants Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas de ta propre chair, C'est-à-dire que le Seigneur considère que l'autre, là, c'est comme si c'est nous-mêmes, en fait. Il dit que tu ne te caches pas de ta propre chair, C'est-à-dire que qu'on esquive quelqu'un qui est dans le besoin, mes amis. C'est-à-dire que c'est comme si on se cache de la personne qui dit « Oh Seigneur, pardonne-moi moi-même, c'est terrible. » On se cache nous-mêmes, c'est-à-dire que ça pouvait arriver à toi. C'est une grâce que tu as reçue. De ne pas être dans cette situation. C'est une grâce que j'ai reçue. De ne pas être dans une situation, frères et sœurs, Et on se cache. Vous voyez Donc, quand on ne répond pas, mes amis, aux besoins des autres, on se cache. De nous-mêmes. C'est terrible. C'est fort. Et euh, on va continuer. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Combien de fois des fois on prie pour notre guérison Combien de fois Seigneur, guéris-moi, Seigneur, Seigneur, tout ça fait grâce. Mes amis, il y a des choses là qu'on n'a pas encore faites, réglées. Est-ce qu'il faut appuyer alors ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. Frères et sœurs, c'est chaud hein, ce qu'on parle ici. Hein. Alors tu appelleras et Yahweh répondra. Tu crieras au secours et il dira me voici. Si tu ôtes du milieu, de toi le joug, le doigt tendu et les paroles méchantes mes amis. Vous voyez le contraire de la libéralité, c'est la méchanceté. Le contraire de l'amour, c'est la méchanceté. Et le Seigneur nous dit quoi Surmonter le mal par le bien. C'est possible. Si tu ouvres ton âme à celui qui a faim, si tu rassasis l'âme affligée, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et l'obscurité sera comme le midi. Vous voyez tout ce que ça procure Faire du bien aux autres et Yahweh te conduira continuellement. C'est une promesse terrible du Seigneur. Ça. Et Yahweh te conduira continuellement. Il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. Il fortifiera tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé. Vous savez pourquoi le Seigneur dit Celui qui arrose sera arrosé. C'est terrible. Hein? Et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Par toi seront rebâtis les lieux laissés en ruine depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements qui sont d'âge en âge. Ô oh Seigneur, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, pour qu'on y habite, mes amis. Waouh, waouh. Amen. Donc c'était ce, ce que je voulais... Sur quoi, je, en tout cas, j'ai à penser. Waouh. On a beaucoup à apprendre. Moi, c'est ce que moi, j'apprends. On a beaucoup à apprendre du Seigneur. <rire> que le Seigneur nous pardonne. Vraiment, si on peut finir sa parole, prière vraiment. Vraiment aussi, nous, nous incliner devant le Seigneur, demander au Seigneur vraiment de nous faire grâce. Nous repentir aussi hein, devant ces paroles. On a besoin de, de cette vie en nous afin que les âmes que le Seigneur a veut sauver, en fait. Puisse être sauvé. Vraiment, demander au oh Seigneur pardon pour cette négligence que nous avons. On a beaucoup de lacunes. Et on veut s'humilier. Le Seigneur fera notre vie. Donc, Père, nous te remercions, Papa, pour, euh, pour ce moment que tu as pu à nous, Seigneur. Père de gloire, bon, Papa, et je crois que tu as parlé à cœurs. Je crois que tu as déposé des choses nouvelles en nous, Seigneur. Parce que c'est quelque chose que nous avons trop négligé. C'est un sujet que nous avons mis de côté, Seigneur. Mais nous nous rendons compte que ce sujet, Seigneur, est posé sur ton fondement, sur la croix, sur ta mort et ta résurrection. Seigneur, sur le don de ta vie, sur le rachat de nos fautes, sur le rachat de nos âmes, sur la rédemption, Seigneur. Père, que nos lumières éclairent, Seigneur, dans cette génération, dans cette nation. Papa, je prie que tu nous remplisses, Seigneur, de cet amour, Père. Je prie que tu nous enseignes, Seigneur, cet amour, Seigneur. Seigneur, ça va certainement être difficile pour notre chair, mais je crois que nous nous réjouirons, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Oui, Père, la richesse se trouve en toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent, donc ce que tu veux nous montrer est plus excellent que ces choses. À toi la louange la gloire, la majesté pour le siècle des siècles. A demain. Amen.